YouTube Il y a une vidéo qui va être faite sur moi comme quoi je cheat. Ça risque d'être désastreux. Je vous laisse regarder, liker, commenter. Soutenez-moi en commentaire, s'il vous plaît. On va se les faire, chat. On va se les faire. C'est la seule arme, vraiment, celle-là. J'ai l'impression d'avoir euh, de l'aim assist sur, euh, sur clavier souris, limite. Avec cette espèce de, de type sang, super lucky Il a dit GG well play. Fais attention, on va bientôt retomber l'un contre l'autre. Piss shit. La prochaine fois, tu seras poli. Ok, donc lui il m'a sauté dessus depuis la hauteur, Et il a pas ouvert le parachute. Vu qu'il est un spectateur, je me régale. Je suis en train de me régaler le chat hein, t'es un carnage cette arme. Quand tu. Dès que tu te. tu te réveilles un peu, c'est un truc de fou. Hein. Ce map avec ce sniper chat, c'est du shit. Vraiment. Hmm. T'as les gars vous vous rendez compte que j'ai 17 kills Quasi sans bouger C'est Il shot le 3 Oh, le mec, le mec est venu accroupi derrière moi. Oh la gueule. Oh la, oh la sale gueule. Bon, mais 18 kills en ayant quasiment pas bougé. Plutôt ouf. C'est une jolie balle ça again C'est euh, en gros là je suis en train de faire une leçon de sniper Mais non mich Oh non merde Non. <rire> Jouer aux trois lignes Jouer aux trois lignes Et Vous vous rendez compte que cette game je me suis quasiment pas déplacé Ah trop. Donc j'ai les infos sur les deux derniers. Il y en a un là qui joue plutôt bien. Et un là. Je suis parti trop tôt. Je vais, euh, je vais morfler comme on dit. Je suis parti beaucoup trop tôt. Oh shit, what the fuck? Master class <laughs> DAAAHHHHHHHHHH EL SNIPERINO Hey GG man GG bro I will send uh, all the, your clips to my friend that uh, he wanna see your clips that he find for a cheater so he looks for a cheater so I will send uh, him to him uh, your clips Okay, And my friend. Then you will be in YouTube, okay? Okay, we'll... my friend. See, see, my my, see my you name. next time. My yeah, name yeah, is Toil Chuana. I to, I have, you. I have, I have, I have you. to Yeah, don't worry, don't worry, don't worry. OK. Uh, @Arubasmi, me. me, my friend, I want shit or movie. Merde. Putain les gars, je vais finir sur You. Ah, oh, j'ai la pression maintenant. J'ai la pression. <coughs>